Alors, salut, c'est Aikiros. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire efficacement euh, du feu quand vous êtes en survie. Alors, il faut savoir une chose euh, avec le feu, c'est qu'il y a trois choses à bien prendre en compte. Un, il faut que le feu soit pas directement au sol, qu'il ne soit pas au contact de l'humidité. Sinon, ben, ça, ça, ça prendra mal. Deux, que le feu, la disposition, soit bien aménagée. Et trois, qu'il soit bien aéré. Voilà. Avec cette disposition-là, il n'y aura pas de problème. Alors faut savoir une chose, c'est que quand vous arrivez sur votre aire par exemple de, de feu, il faut d'abord la nettoyer. vous n'avez pas de petit pelle, que vous n'avez pas d'outils, pas de souci, vous prenez même un morceau de bois. Voilà. Vous avez délimité votre surface de feu. Voilà. Ensuite, vous creusez, avec un carré. Ça, ça sera pour le début du feu. Je vais vous voilà. Je veux dire pourquoi. Là, il y a une racine, donc je ne pas poser les aléas directs. <rire> voilà. Une fois que vous avez fait un petit creux, comme ça, vous poussez bien donc, que l'air puisse passer. Voilà. Voilà. Que l'air puisse passer, pas directement sur le sol, ce que vous faites, c'est que vous prenez des petits morceaux de bois et vous les disposez comme ça. Ce voilà. alors pourquoi comme ça donc du coup le feu, la base du feu n'est pas directement en contact avec le sol donc elle ne touche pas l'humidité ne touche pas la terre c'est pour ça que quand vous démarrez un feu vous avez un mal de chien c'est parce que ça touche le sol et vous mettez bien sûr des branches sèches mais il y a un appel d'air qui peut se faire par en dessous le feu, et qui ressort de l'autre côté. Voilà, là, et là. Voilà. Un petit appel d'air. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous mettez par exemple donc votre allume-feu. Pour ce, ce, ce sujet-là, je n'allume pas le feu parce que je suis en pleine journée, et les feux sont interdits en journée. On reviendra sur la législation, mais c'est interdit. Euh, même la nuit, d'ailleurs, c'est interdit. Mais euh, bon, bref, c'est pour ça que je ne peux pas vous allumer le feu. Mais vous mettez donc votre allume-feu ici, Ensuite, vous prenez du petit bois. Voilà. Il une somme sur le petit bois. On va agrémenter un petit peu de feuilles, par exemple, comme ça. Et ensuite, on a ce que j'ai moi, ça s'appelle la pyramide. Pour le gros bois, vous mettez au-dessus du feu comme ça. Alors vous plantez comme ça. Comme ça. Vous en mettez un troisième ici comme ça qui tient. Et Ensuite, vous prenez votre gros bois. Alors, on va regarder un petit peu tout autour. Euh, voilà. On met du bois comme ça. voilà, pour la vidéo, j'ai pas préparé, mais maintenant, votre bois doit être préparé à l'avance. Hein, voilà. Ensuite, ensuite, ensuite. voilà donc en gros ça fait comme ça donc l'appel d'air bien ici ça sort de là de part et d'autre vous avez vu que le feu donc n'est pas disposé directement sur le sol. Et ensuite, vous avez donc votre chapiteau comme ça, de bois. En, la, la flamme, en, mont, en brûlant d'abord le, le bas, va attaquer ça. Et hop, ça va, ça va tout doucement se consumer tout doucement. Vous allez me dire, ouais mais une fois que ça va consumer les petits bois là, le feu va bien tomber par terre. Oui, mais il sera déjà allumé depuis longtemps. Et ça sera des braises qui vont tomber par-dessous par ces branches-là. Ces branches vont se transformer en braises et c'est bon. Le sol sera séché, les braises seront tombées. C'est ça le, le truc. C'est qu'il ne faut pas allumer un feu directement parce que vous n'avez pas de braises et votre sol souvent n'est pas séché. Voilà. Ensuite, euh, une fois que vous avez fait ça, voilà, votre feu démarre impeccablement. Vous pouvez le démarrer avec un briquet, un fire steel, comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Voilà, tous les systèmes sont... Mais voilà à peu près le feu, comment il peut être allumé. C'est un des Un autre système, bon, je ne vais pas le creuser, mais vous faites un carré. Vous creusez une certaine profondeur, vous mettez du bois dedans, et vous creusez un deuxième carré juste à côté, de à peu près de, on va dire, 10 cm, et vous faites un appel d'air carré comme ça, de, de ce carré qui rentre comme ça dans l'autre ça s'appelle un feu Dakota, je vous remonterai dans une autre vidéo le feu Dakota comment ça comment ça marche donc voilà, là c'est le feu le, le plus euh, basique que fait dans tous les trucs de survie voilà, c'est le, le, le feu on appelle ça en pyramide voilà et là, le temps qui brûle par rapport en, au dessus, vous pouvez alimenter votre, votre feu en bois, par exemple si vous avez des morceaux de bois vous pouvez toujours alimenter votre feu comme ça en bois, le temps qui consomme bien hein vous trouvez par exemple des morceaux de bois comme ça, vous pouvez toujours alimenter comme ça. Voilà. Et une fois que la flamme sera vraiment grande, elle va attaquer les grosses, elle va se consumer, ça va tomber toujours dedans et il y aura déjà la cendre Mais si vous faites votre feu directement, peut-être un petit peu plus loin que vous le voyez bien, si vous faites votre feu directement sur le sol, c'est pour ça que vous avez un mal de chien à le démarrer et vous avez un mal de chien à ce que, ça, que la flamme commence. Voilà. C'est pour ça qu'il est important de toujours mettre une base de bois. Vous pouvez faire aussi une base d'écorce. Bon, là, j'ai pas d'écorce de boulot. Encore ce boulot, euh, j'en ai pas vu des masses. C'est surtout du chêne. Mais vous pouvez faire aussi une base, par exemple, d'écorce. Avec, Le tout, c'est que ça ne soit pas directement au sol. Euh, mettez pas du plastique, par exemple, ça c'est de la connerie. Ou des choses comme ça. Hein. Mais par exemple, euh, voilà, de l'écorce. Vous, vous pouvez mettre aussi de la mousse, de la mousse sèche. Euh, là, j'ai je ne sais pas si comme a de, voilà, de la mousse comme ça vous, mettez pas le côté, vous regardez d'abord si elle est sèche vous mettez ce côté là pas le côté vert, le côté comme ça il faut savoir que la mousse euh, en plus qu'elle a, c'est que vous pouvez l'allumer facilement euh, je peux vous montrer d'ailleurs vite fait sans démarrer un feu et finalement la mousse, si elle est bien sèche bon là elle est moyenne, mais on va essayer